Je ne suis pas fondamentalement inquiet parce que euh, il s'est passé quelque chose en juillet euh, 2015. Euh, les chefs d'État de la zone euro ont décidé que la Grèce resterait dans l'euro. Et, et je crois que c'est une décision politique forte euh, et ils s'en donneront les moyens. Il reste une discussion sur euh, la trajectoire budgétaire en Grèce et euh, le, euh, la manière dont il faut alléger la dette grecque. C'est une discussion compliquée, euh, politique. Euh, il faut que cette discussion ait lieu. Mais fondamentalement, je pense que la Grèce va rester dans l'euro euh, et que cet allègement de dette aura lieu parce que la Grèce en a besoin.